Ça rame, je crois. Ah, ça y est. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh... Alors, je regarde un petit peu s'il si y a des commentaires qui arrivent, s'il y a des gens qui arrivent, donc je laisse un peu les gens arriver, tout simplement. Je suis très heureuse d'être là avec vous. En attendant, je suis Sarah, El voyante médium, spécialiste de la hexaétrieade depuis euh, enfin depuis 1990. 1990, ça fait pas longtemps. hein parce qu'à chaque fois que je dis ça, je réfléchis au temps que ça fait. Ça fait vraiment... Il y a un coup de vieux. Genre, tu vois, ça fait 10 ans, 20 ans, 30. Waouh Donc, depuis 90, euh, je fais de la guidance. Coach spirituel et intuitif. Et je vois s'il y a des gens qui arrivent. En fait, j'attends que personne n'arrive avant de... Parce que je suis vraiment désolée. Il y a une erreur technique qui fait qu'on a une heure de qu'on n'est pas à l'heure qu'on avait décidé. Donc, au lieu de 15, c'est 16 heures. Et donc, j'attends un petit peu de voir. Bah, parfait, merci. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Alors, on va passer une demi-heure ensemble maintenant pour répondre à vos questions. Bon, une petite demi-heure à peu près, peut-être peu dépasser un petit peu euh, pour répondre à vos questions. En attendant que tout le monde arrive, je vais juste vous parler d'une chaîne. En fait, j'ai une chaîne YouTube, leur partenariat avec Astro Center qui s'appelle Sarah et le monde de l'invisible. Donc, vous pouvez avoir des conseils pour améliorer vos... Pour améliorer votre vie quotidienne, ou des conseils pour vous connecter à vos guides, des conseils parce que votre. Il y a des petites vidéos de 5 minutes, en fait, c'est pas loin. Quand votre, pourquoi votre pendule ne marche pas euh, Les secrets de certains chiffres, chiffres 3, 6 et 9 de Tesla, ou le secret, secret du chiffre 7. Euh, des vidéos aussi courtes sur euh, la, ce qui va se passer, en fait, sur les euh, prédictions à venir. Donc si ça vous intéresse, allez-y, franchement, c'est avec plaisir, c'est euh, gratuit. <rire> ça ne mange pas de pain, comme on dit. Euh, s'appelle sarah El et le monde de l'invisible. Euh, pour ceux qui veulent me contacter en privé, c'est au 01 75 75 40 42 au nom de sarah El. Donc 01 75 75 40 42. Et voilà, donc on va commencer à répondre aux questions. Hum, bonjour Audrey. Alors Audrey me demande si elle va avoir un changement professionnel en 2021. Salut Sophie, salut Audrey. Salut, salut Marie, salut Mel. ça fait super plaisir de vous voir, je suis très contente d'être là en fait. Enfin, moi j'adore être là, <rire> j'adore être avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Euh, Audrey, Audrey, Audrey, donc tu me demandes s'il y aura un changement professionnel. Allez, on est parti sur Audrey. L'avenir professionnel d'Audrey en 2021, donc on va faire déjà l'année 2021. L'avenir professionnel d'Audrey entre maintenant et fin d'année 2021. L'avenir professionnel d'Audrey entre maintenant et fin d'année 2021. Audrey, je te vois en retrait, être en contact avec quelqu'un qui est loin et commencer quelque chose de nouveau. Donc, apparemment, alors attends, l'avenir professionnel d'Audrey, en tout maintenant d'année 2021. Alors, j'ai un moment de silence, mais c'est un peu la période. Donc, le changement, il va mettre un petit peu de temps. C'est même sûrement pas début d'année 2021. C'est un peu logique. On n'est pas vraiment dans une super période. Euh, je vois un briefing. Je te vois en contact avec une personne. Et alors, c'est vrai qu'il y a le contrat qui me sort. Donc, c'est vraiment ça, c'est la carte du contrat. Donc, tu as vraiment le contrat qui va arriver et un changement qui arrive. En revanche, ah, c'est le début. Je vois, j'ai le début de quelque chose de nouveau. En revanche, je pense vraiment que c'est plus à la, à la, après l'été 2021. Quel mois, quel mois, quel mois, de rêve va démarrer Ouais, c'est ça. On parle du mois d'août. On parle vraiment d'après l'été, fin d'été. Fin d'été, tu signes un contrat et tu démarres quelque chose de nouveau. Donc là, tu as 6, 7 mois où ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Hein. Tu vois Moi, je te vois chercher, je te vois contacter, je te vois tout faire pour. C'est tout le travail que tu fais de maintenant au mois à l'été qui fait qu'en été, tu vas changer. Donc, n'attends pas l'été en disant « Attends, il ne va rien se passer jusqu'en été. Donc, euh, on va laisser couler, ça va venir un jour. » Tu fais ce qu'il faut et en été, tu changes de boulot. <rire> je te souhaite une excellente journée, Audrey, avec que du bonheur. Um... Marie. Alors, je suppose, Marie, que c'est ton prénom parce que tu m'as pas dit ton prénom. Donc, je vais me servir de ton pseudo, hein, mais j'espère que c'est vraiment ton vrai prénom. J'en ai besoin, en fait, pour la voyance. Euh, tu m'expliques, euh, tu me demandes. Alors, Marie me demande si Étienne va revenir. 52 ans et toi, 46 ans. D'accord, allez. Alors, l'avenir sentimental de Marie et Étienne. Depuis ce week-end euh, que vous avez passé ensemble, alors quand tu dis ce week-end, c'est le week-end qui vient de passer D'accord. Sentimental de Marie et Étienne. Donc ça fait pas très longtemps en fait. Étienne, euh, apparemment j'ai quelqu'un à côté de lui. Je vois démarrer une histoire. Ah, je suis un peu cash, je sais que je suis un peu cash, on me le dit des fois, mais bon. Là je vois euh, C'est vrai qu'Étienne, je vois partir dans son délire à lui. Sentimental de Marie-Étienne. et J'ai une femme qui a des doutes, qui cherche un petit peu et qui est autour de lui en ce moment. Il va tourner une page avec cette femme il aura des doutes entre toi et quelqu'un d'autre c'est à dire quelqu'un qui lui tournera autour et il saura pas s'il doit revenir ou avancer de son côté alors le truc d'étienne c'est que j'ai l'impression qu'il va d'abord avoir un petit plan de son côté mais alors quand je dis un plan c'est pas sérieux du tout avant de revenir vers toi donc qui reviennent. oui, mais ça va prendre un peu de temps parce qu'il a besoin de faire son expérience, ce jeune homme. Ça doit être la crise d'adolescence. <rire> la crise de la cinquantaine aussi. Mais oui, il va revenir, Marie, mais il mettra du temps. Et entre-temps, c'est vrai, il mettra un peu de temps. Et entre-temps, il va même avoir euh, l'expérience. Donc, si tu, si tu le sais, tu vas peut-être penser que c'est mort, mais en fait, après, il reviendra. Comment ça va Alors, Maëlle me demande si. Que, me demande, elle me dit qu'elle n'a pas de nouvelles d'André, donc savoir si elle va en avoir. Pourquoi elle ne m'en donne pas Quand tu le verras. J'aime bien ce, ce relan de pourquoi Qu'est-ce qui se passe à Maëlle, j'adore ce prénom. Maëlle et André. Attends, ça a bougé tout seul, ça ne bougeait pas tout seul jusqu'à maintenant. Ok, André, on est sur Maëlle et André. L'avenir sentimentale de Maëlle et André. La mire il se passe quoi déjà entre Maëlle et André au présent Il se passe quoi entre toi et André Entre Maëlle et André on au présent. Qu'est-ce qui se passe entre Maëlle et André André, il pense pourtant à t'envoyer un message, mais apparemment, il a des difficultés. Il y a une femme qui a des difficultés. Euh, une femme qui a des difficultés de santé autour de lui. Je pense que c'est familial. Hein. Maël et André, c'est passe qu'entre Maël et André. Ouais. Il pense beaucoup à toi, Maël. Alors vraiment, il pense à se réconcilier. Il pense énormément à toi. Il pense à revenir. Mais je le vois très, très mal. Il cherche des solutions pour, euh, pour éclaircir une situation. Il cherche des solutions pour euh, régler quelque chose avec quelqu'un. Il a un choix à faire par rapport à une femme, donc j'ai un mensonge sur cette femme. Qui c'est cette femme Qui c'est cette femme qui a rapport avec max Pour moi, c'est une femme avec qui il doit régler quelque chose du passé. Il y a un mensonge. Euh... C'est elle qui ment, c'est elle qui lui crée des problèmes. Et lui, du coup, il est dans son monde. Et lui, du coup, il est dans son monde. C'est pour ça qu'il ne donne pas de nouvelles, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à toi. Il pense beaucoup à toi, Max. Est-ce que tu vas avoir des nouvelles d'André Pour l'instant, il est en train de tourner une page au niveau matériel avec quelqu'un du passé. Donc, c'est pas le moment. J'ai l'énergie d'une femme qui tourne le dos et qui lui crée des problèmes. Je le vois très dans le virtuel en ce moment. Euh... Tu auras des nouvelles de lui, mais sincèrement, parce que je le vois penser à toi, plus début 2021. 2020, je le sens pas. Il doit, il doit éclaircir une situation. Il a des doutes, il veut être tranquille au niveau sentimental pour éclaircir son problème. J'ai euh, des coups de dents chez lui, il a des moments de dépression, complètement même. Euh, beaucoup de doutes au niveau de santé, au niveau de, de tout ce qui se passe. Et il te contacte, il mettra du temps à te contacter. La question est-ce que tu l'as contacté, Maëlle Ce serait intéressant de savoir si toi, si tu veux le contacter. Ouais, moi, je vois que c'est un peu compliqué par rapport à André. Il mettra du temps à te contacter. Il est dans son monde complètement. Il est en train de régler ses, ses problèmes à lui. Mais il te contactera. Je te souhaite une excellente journée. Bonjour Valérie. Alors, une question Valérie me demande si elle va partir à l'étranger en vacances l'année prochaine en 2021. C'est frais, C'est bien, c'est euh, exotique. Parce qu'il va partir en vacances. À l'étranger, donc obligatoirement à l'étranger, hein, pas en France. En vacances à l'étranger, maintenant il fait en 2021. Valérie, je vois beaucoup de doutes par rapport à ça. Je revois un retrait, donc apparemment il y aura encore un petit confinement pour toi ou alors des doutes par rapport à une quarantaine. En tout cas, ouais, je te vois en retrait à un moment donné. Après, je te vois travailler, chercher des solutions et mettre beaucoup d'énergie à avancer. Que... En vacances. Il y a un problème en ce moment. Enfin, il y a un problème pour le départ. Oui, je te vois partir. Ah, je te vois partir. Je te vois prendre les billets pour partir à l'étranger et je te vois embêter. Alors, attends, qu'est-ce qu qui va te bloquer Si, à partir en vacances à l'étranger, il faut m'aider gratter. Tu es obligé de prendre des billets et de partir. Pour moi, c'est obligatoire. Maintenant, tu peux plus. Euh, mais Tu vas devoir éclaircir une situation et j'ai un enfant ou le père d'un enfant qui ne sera pas d'accord, qui tournera le dos. Tu vas même avoir un changement total, même au niveau pro, j'ai l'impression. Mais oui, Valérie, tu vas partir. Quel mois, quel mois la prochaine fois, Valérie On parle, parle du mois de juillet, donc ça paraît assez logique. On parle du mois de juillet, donc tu vas partir, tu partiras cet été. Et je te souhaite une excellente journée, Valérie, et des super vacances. Alors attends, attends, attends, attends, attends. Attends, j'en suis pas perdue. Bonjour Clarisse est-ce que Clarisse me demande si elle va passer Noël avec Tony ou avec ta famille demain soir <rire> J'aime beaucoup ce que tu me comment tu me dis ça. Donc entre deux chaises, ok. Alors est-ce que Clarisse va passer demain soir Est-ce que Clarisse et Tony seront ensemble demain soir Est-ce que Clarisse et Tony seront ensemble demain soir Erreur, Tony tourne le dos, il a des doutes lui-même, il n'est pas d'accord. Tu te rends compte que tu seras mieux avec ta famille. Est-ce que Clarisse va passer Ça sera avec sa propre famille demain soir hmm. Tu vires tout le monde et tu te barres, non Est-ce que je plaisante Est-ce que Clarisse sera avec Tony demain soir Tony, il met beaucoup d'énergie parce qu'il y a des doutes. Je vois se déplacer pour ouvrir des opportunités au niveau de sa famille. Il veut aller dans sa famille, lui, hein Je te vois plus dans ta famille. Parce que je vois en fait Tony qui veut être tranquille, qui, euh, qui a des doutes lui-même. Euh, il n'est pas rassurant en fait. Et je te vois plus. Euh, je vois plus, le... je te vois plus avec ta famille. Franchement, avec ta famille. Bonjour Marie-Angèle. <rire> ok, comment ça va Marie-Angèle Alors on va voir si tu vas trouver l'amour. J'ai l'impression qu'on a déjà vu des fois. Alors Marie-Angèle. 2020. Alors, Marie-Angèle me demande si elle va trouver l'amour. On va regarder l'année prochaine, parce que c'est en 10 ans, peut-être que ça t'intéressera moins. Marie-Angèle je te vois tourner une page sur le passé. Je te vois faire des efforts. Commencer une relation, effectivement, en 2021, avec quelqu'un qui sera en train d'éclaircir une situation avec une femme, qui sera un petit peu embêtante, cette femme, mais à la rigueur, la femme, bon, eh ben, il sera en train d'éclaircir la situation, donc pas, il ne sera pas en couple. Donc, ce pas vraiment un problème, c'est juste que ça sera euh, un peu perturbant, enfin que, que lui, il aura quelques soucis à ce niveau-là avec elle. Euh, et toi, et toi, bah, apparemment, oui, à quel mois, à quel mois. Alors, je ne l'ai plus vers le printemps, Marie-Angèle. Alors, je sais que c'est souvent au printemps, mais euh, ça sort souvent le printemps, je ne sais pas, le printemps, ça doit être pas que les animaux, nous aussi le printemps, c'est le printemps. <rire> c'est notre côté animal. Donc, effectivement, euh, je vois plus cette rencontre vers le printemps, euh, comment comment Comment tu le rencontres ben, Je te vois vouloir être tranquille. Je te vois être en contact avec un homme. Comment c'est la relation avec lui Donc, tu auras envie d'une relation... Comment... Pourquoi j'ai une distance Je vois des messages, oui. Tout à fait, je vois des messages. Euh, je te vois avoir des doutes. Et Je te vois au niveau alors des messages, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans le domaine professionnel que juste pour rencontrer quelqu'un, en fait. Hein. J'ai des messages, tu vas avoir des doutes au niveau d'un contrat. Euh, tu vas rencontrer cet, cet homme-là. Attends. Tu vas commencer quelque chose et tu vas... Mais de toute manière, la relation, elle sera très évidente parce que je la vois démarrer très vite une fois que tu l'as rencontrée. Pourtant, tu aurais besoin d'être en confiance, hein, mais il va te mettre en confiance assez rapidement. Alors, j'ai oublié de dire quelques petits. Merci beaucoup Marie-Angèle pour ta question, quelques petits détails. Pour ceux qui posent des questions, il me faudrait prénom, date de naissance de la personne. De la personne et de euh, Il faudrait prénom, date de naissance de la personne qui pose la question et de la personne concernée s'il s'agit d'autre chose. Donc en fait, arrivez pas en me disant mon ex va-t-il revenir. Je sais pas qui vous êtes, j'ai pas les prénoms, j'ai rien. Donc euh, si je pose la question comme ça, ça veut rien dire du tout. Imaginez-vous que si je dis « Est-ce que mon ex va revenir, déjà il parlera de moi. Il ne parlera pas de vous. Donc c'est super important. Euh, alors, Valérie, je t'ai répondu pour les vacances, c'est ok l'été prochain. Et éclate-toi bien. Bon par contre, j'ai quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et c'est peut-être le père des enfants. Alors Isabelle, j'ai pas compris. Bonjour, moi, je pose PS question, moi je. Non, la question, il me faut prénom, date de naissance et question, parce que en plus c'est des diminutifs, moi je j'y connais rien, j'ai pas 15 ans, donc c'est un peu chaud. <rire> Désolée. Euh... Marie-Angèle pour l'amour, c'est bon pour 2021 T'as une relation... Sylvaine. Oh, Sylvaine Comment ça va, Sylvaine? Alors Sylvaine me demande si elle va trouver l'amour. Je trouve ça super joli. Sylvaine, allez, Sylvaine. Ah, cet amour. Il a fait couler tellement d'encre et parler tellement de personnes. Alors, Sylvaine, est-ce que Sylvaine... Ah, ce matin, on les fin 2021. Je vois un homme mais alors, attends, je vois un homme et il y a un choix à faire. Je vois beaucoup de doutes par rapport à lui. En fait, je vois un homme et je vois une distance et il y a un choix à faire. Le doute, c'est par rapport à, en fait de vous voir par rapport à une histoire médicale, donc certainement le coronavirus. Euh, je te vois te déplacer. Tourner une page avec quelqu'un du passé, Sylvette, tu, dois, tu es dans une année tu dois tourner une page, tu dois faire le ménage avec un homme. Excusez-moi. C'est ça. Je te vois dans une année où tu tournes une page, Sylvain. C'est une réussite d'ailleurs pour toi. Tu démarres à quelque chose de nouveau, on me donne plus après l'été. Donc, dans le courant de l'année, tu as la moitié de l'année où tu, tu fais le ménage et l'autre moitié, mais bah en plus après l'été, hein, parce qu'on parle quand même de septembre. Et après l'été, démarrage une nouvelle relation. Et tu passes à quelque chose de nouveau. C'est chouette. Merci, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, je l'ai plus. Mais c'est super gentil. Euh... bonjour, bonjour Brigitte alors Brigitte me demande si la relation de son fils Kevin ça va marcher avec Natacha alors Kevin et Natacha l'avenir sentimental de Kevin et Natacha l'avenir sentimental de Kevin et Natacha Natacha, je vois des messages elle lui tourne le dos, alors Natacha elle a un sacré caractère hein, parce que là en ce moment par exemple, je vois Natacha tourner le dos et puis parler à Kevin, donc elle lui fait la, lui fait la tête parce qu'elle a des difficultés, qu'elle a des doutes, qu'elle sait pas. Elle cherche une stabilité. Natacha, j'ai une rupture et je la vois partir. J'ai pas mis de date, Brigitte. Il faudrait que je vérifie quand. Attends, l'avenir sentimentale de Kevin et Natacha entre maintenant et fin d'année 2021. Natacha, entre maintenant et fin d'année 2021. Natacha, c'est sacré caractère. Je comprends que ça t'inquiète. J'ai une procédure sur Natacha. Elle tourne le dos. Je pense qu'elle veut même tomber enceinte pour le bloquer. Si je ne m'abuse, j'ai des enfants. Et elle voudra évoluer. Donc, c'est pas logique. Si elle part, c'est qu'elle est obligée. Est-ce que venir sentimental de Kevin et Natacha entre maintenant et fin d'année 2021 Attends. Je vois commencer à envoyer des messages, lui tourner le dos. Donc, c'est ça, elle fait la tête à hein, Kevin. Elle a des doute au niveau sentimental. Euh, et Écoute, moi, j'ai une rupture nette. La carte de la mort, c'est la rupture. Hein. C'est la personne qui va mourir. Rupture et départ direct derrière. D'accord Donc, j'avais rupture, départ direct. Donc euh, Brigitte, si tu t'inquiètes pour Kevin, je ne sais pas si tu as envie qu'ils restent ensemble ou pas, mais j'ai une tendance à penser, vu le caractère de Natacha, que la rigueur, ce serait bien qu'elle s'en aille de toute manière. Kevin va avoir de mettre du temps à se remettre, mais euh, Natacha, elle va se retrouver un petit peu en désembrouille, elle va devoir partir, embrouille juridique. Et elle va devoir partir en 2021. Donc il y aura une rupture entre eux. La rupture sera dans le courant 2021, la Et on parle de fin d'année. Donc ça va durer quand même quelques mois avant qu'elle parte. Merci Brigitte. Je te souhaite une excellente journée. Hum. Alors, attends, attends, attends, attends, attends, attends. Il y a des gens qui sont partis là, je ne sais plus où. Bon, mais écoute, euh vous êtes marrant, vous pouvez m'appeler pour vos fils. Alors, attends, attends, pour ton fils, Maxime. Mais je l'ai perdu, Maxime. Maxime, a-t-il trouvé le travail stable Alors, Sophie me demande si Maxime, son fils, va trouver du travail. Est-ce que Maxime va trouver la manière professionnelle de Maxime Maxime, professionnel de Maxime Maxime, il va commencer quelque chose de nouveau. Nouveau travail, donc je l'ai. Il a des doutes. Alors, le côté stabilité, c'est lui hein, qui a du mal. Hein. Lui, il fait des efforts parce que y des changements. Il va trouver du changement travail. Il a un changement, mais dans le changement, il sera dans la boîte dans laquelle il sera. Donc, à mon avis, ce sera positif. Il fera des efforts pour évoluer, pour changer, pour faire un changement dans la société dans laquelle il sera. Donc, ne t'inquiète pas. Je vois vraiment qu'il va avancer, Maxime, dans sa vie professionnelle. <rire> je te souhaite une excellente journée. Kevin, je t'ai dit, pour Natacha, il n'y a pas de souci. Allez, hop <rire> Bonjour Stéphane, alors Stéphane me demande s'il va trouver l'âme sœur, waouh L'âme sœur du style euh, relation karmique où tu galères ou alors l'âme sœur, euh, une relation où ça se passe super bien où vous êtes amoureux <rire> Ok, j'arrête, je sors, Désolé. <rire> Stéphane, Stéphane, Stéphane, la manière sentimentale de Stéphane, la manière sentimentale de Stéphane. Stéphane, eh ben, tu as un choix à faire, je vois un peu de difficulté en ce moment effectivement. N aime beaucoup. Je te vois une femme qui voudra se réconcilier, mais j'ai une coupure. Euh, ça ne marchera pas. Donc je pense qu'il y a une femme qui va vouloir revenir et que tu n'en voudras pas. L'avenir hein sentimentale, sentimentale de Stéphane. de Stéphane. Tu vas vouloir éclaircir une situation. Je sais que tu as des difficultés, mais tu voudras évoluer. Euh, tu auras des doutes. Tu auras des doutes sur la construction. Ça, c'est la construction. D'accord Donc, je sais que tu vas vers une construction, mais par contre, j'ai beaucoup de doutes. Je vois vraiment une période de doute. Tu as besoin de construction et de stabilité. Euh, en revanche, je te vois vraiment te protéger. Donc, quand tu vas rencontrer quelqu'un, surtout que j'ai l'impression que quelqu'un va revenir et que tu vas lui tourner le dos, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas avoir des doutes et tu vas t'énerver parce que tu penses en plus qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Euh, la vraie question, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un Est-ce que Stéphanois Moi, j'ai bien une femme avec un rapport de séduction, hein. Euh, Claire et nette même, qui est déjà dans ta vie. Mais euh, Mais toi tu lui tourneras le dos. <rire> tu lui tourneras le dos. Je te vois pas rester euh, dans ce truc là, je te vois lui tourner le dos. Parce que Stéphane Et donc tu iras vers du nouveau. Je te vois avancer et évoluer. Ouvrir tes opportunités, tu tournes une page avec elle et t'évolues. J'ai l'impression qu'elle te. Je sais pas si elle te plaît ou pas, cette femme, mais tu... Ou alors tu sais pas qu'elle te drague, ou alors elle te plaît pas. Mais elle est autour de toi, en ce moment. Ouais, Non, c'est ça, tu tournes le dos. Je te vois en fait je te vois en fait laisser tomber une relation qui est plutôt platonique en ce moment, donc avec qui il se passe pas grand-chose, mais au niveau physique, mais au niveau mental, par contre, je sens, au niveau émotionnel, il se passe beaucoup de choses. Et je pense que tu ne sais même pas qu'elle existe. Enfin, je pense qu'elle est autour de toi, que vous êtes proche, et que tu ne sais pas qu'elle est en train de te draguer. Et en fait, je te vois aller vers quelqu'un de nouveau, et rencontrer quelqu'un de nouveau, effectivement, dans une nouvelle relation. Bien cette année qui arrive... Euh, quel mois, quel mois, quel mois Bien fin d'année, enfin plutôt après l'été, fin d'année. En ce moment, j'ai beaucoup de deux après l'été. Mais à mon avis, avant l'été, il se passe tellement de choses que les gens ont du mal au niveau sentimental et un peu bloqué chez pas mal de gens pendant quelques mois, donc c'est normal en fait. Oh, salut, le merci beaucoup donc, école septembre, c'est bon ce que je t'ai prédit Eh bien, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Ça, c'est chouette. Bon retour. J'aime bien les retours, sympas. <rire> Stéphane, je t'ai répondu. Euh... Merci, Brigitte. Alors, Malika, t'as pas un truc un peu plus précis, là, pour que je te réponde en cinq minutes Parce que le quoi de nouveau en 2021, c'est chouette, hein, sur une voyance qui dure. Mais là, là, là, là, là un professionnel sentimental, ça peut durer longtemps. Et ce serait avec plaisir, Cindy, comment ça va Bonjour, Cindy. Allez, avenir professionnel, Cindy. L avenir professionnel de Cindy. De, Cindy. de Cindy. Cindy, un peu angoissée à cause du pro. Enfin, tu me diras, c'est pour ça que tu me poses la question. Mais bon, on me le, on me le dit, je le dis. Hein. <rire> tu vas vouloir éclaircir une situation avec un homme. J'ai beaucoup de virtuels d'ailleurs, avec lui. Au niveau pro, pro. D'accord Au niveau temporaire, lui, veut du temporaire, apparemment. Euh, J'ai bien un contrat, une réorganisation au niveau de travail. Je te vois, te réorganiser et un changement en 2021 au niveau professionnel, Cindy. Donc, tu vas devoir être une situation avec quelqu'un et jouer une réorganisation, un changement. Alors, réorganisation, ça veut dire que tu changes de poste, mais que tu changes... Euh, la non, c'est la boîte qui se réorganise, apparemment. Et changement de poste, tu les deux qui ressortent. Tu as les deux qui ressortent. Mais Cindy, donc, et changement. Évolution en 2021. Quel mois, quel mois, quel mois, Cindy Attends, j'ai un prochain nouveau poste de travail en janvier 2021, donc ça m'a l'air un, un peu moins long, rapide que ça, mais je vais vérifier. Quel mois, quel mois, quel mois, Cindy va commencer un prochain nouveau poste de travail. maintenant fin janvier 2021. Euh, bah, je te vois commencer quelque chose, oui, c'est ça, janvier. Hein. Janvier, malgré les difficultés, janvier. Oh, désolé, je me déplie. <rire> côté cool. Alors, Alfonsa, Alfonsa me demande si son son Angelo te donnera la pension, attends, attends, général ou la alimentaire rapidement. Bonjour Alfonsa. Alors Alfonsa, est-ce qu'Alfonsa va avoir la pension alimentaire de Angelo C'est bien Alfonsa et Angelo. Ça me fait voyager. <rire> Est-ce ça va réussir à avoir la pression Je vois des messages où il te tourne le dos. Comme ça, c'est clair, il tourne le dos. Bon, après, au niveau juridique, il n'a pas le droit, mais il te tourne le dos. Il commence à mettre du temps et à te laisser traîner. Je vois qu'il te dit qu'il aura des difficultés. Et faire des efforts avec une femme pour trouver une stabilité. Alors, selon moi, Alfonso, tu devrais passer par la loi parce qu'il va te balader. Et euh, désolé, je suis cash, hein, mais écoute, c'est du financier, donc ça ne devrait pas te toucher. Au contraire, ça doit être très carré. Pour moi, tu dois passer par la loi parce qu'il est en train de te balader et qu'il va te faire traîner, traîner, traîner. Et là, j'ai regardé entre maintenant et l'été 2021. Donc ça fait quand même six mois devant nous. Et Je vois qu'il laisse traîner et je vois qu'il repousse. Donc il faut vraiment que tu sois très très clair là-dessus. Et euh, ne pas le laisser. Euh, et ne pas.. Euh, voilà. en fait, ce n'est pas que des voyants, c'est aussi des avocats. Il faut vraiment voir au niveau de la loi. Bon courage, Alphonsa. Et alors, si tu as besoin, si quelqu'un a besoin d'ailleurs en privé. Vous pouvez me contacter en privé au 01 75 75 40 42. 75 75 40 42. Donc, euh, tout ce qui est juridique et tout ce qui est... Je ne peux pas approfondir, évidemment, parce que le juridique, je n'ai pas le droit d'en parler, euh, médical non plus. Donc, Alphonse, si tu veux venir me voir en privé, avec plaisir. Brigitte et Brigitte et l'amour. Alors, attends... Euh... Non, alors non, attends, attends, attends, attends, excuse-moi. Ah, bon, mais ça va trop vite pour moi. <rire> je suis désolée. En fait, on me répond, mais du coup... Alors, attends. Euh, Sophie, Sophie, Sophie, Sophie. Sophie, tu me demandes s'il y a une officialisation avec Vincent, si j'ai bien compris, parce que c'est passé hyper vite et que je ne l'ai pas eu. Euh, bah écoute, ouais, tu vois, que je sais bien, parce que t es, t es, tes questions évoluent. Avant, c'était la relation, maintenant, c'est l'officialisation. Donc, ça avance et je suis très contente. Est-ce que Sophie et Vincent. Sophie et Vincent. Vincent, il a des difficultés. Alors, je crois qu'il est stressé, par, il est bloqué par rapport à une histoire médicale ou à d'autres niveaux de son travail. Alors, évidemment, hein, c'est sûrement le coronavirus, il n'est pas malade. Euh, et je vois bien l'énergie d'une femme. À un moment donné, je le vois perdu. Est-ce que Sophie et Vincent. Là. Écoute, vivre avec toi, officialiser, il n'est pas encore prêt. Ça va venir. Ça va venir. Mais il n'est pas encore prêt parce qu'il lui faut un peu de temps. Mais pour moi, Vincent, il est en train d'avancer. Sauf qu'il avance un pas et il tourne le dos. Il avance un pas et il tourne le dos. C'est quand il se fait un coup de flip, en fait. D'ailleurs, je te vois souvent quand il se fait un coup de flip. Sinon, ça va bien. <rire> Donc, quand il se fait un coup de flip, tu vois, c'est exactement ça. Tu le vois, euh, hop, là, il tourne le dos. Et puis après, hop, il vient. Et puis, j'ai même à un moment donné, vous emménagez ensemble. Donc, oui, vous allez officialiser. Si vous emménagez ensemble, obligatoirement, c'est que c'est officiel. Merci Sophie, je te fais des gros, gros bisous. <rire> J'espère que j'ai répondu à ta question parce que je te dis, j'ai été euh, assez... Voilà, je ne l'ai pas vu. Ouais, ah, et tu m'as dit quand, c'est ça Quel mois, quel mois, quel mois. Après oh, t'es pas pressé Oups Tu sais quoi, mais avant l'été, avant l'été. Moi, je l'ai plus vers le printemps, avant l'été. Mais il est en train d'y venir, donc laisse le venir, il arrive. Ah Viviane, alors Viviane me demande si elle va réussir à maigrir. Sophie, je te fais un gros gros bisou et je t'embrasse très fort, j'espère que tu as eu ta réponse. Euh, Viviane, est-ce que Viviane va réussir à maigrir Est-ce que Viviane va réussir à maigrir est intéressant comme question, est-ce que Viviane va réussir à maigrir Alors, je dirais que la volonté est importante, mais c'est une bonne question. Est-ce que Viviane va réussir à maigrir Viviane, moi j'ai une réussite, alors d'abord, j'ai une réussite, d'abord une réussite, ensuite je te vois hésiter. Commencer à… Alors, en fait, c'est presque logique. Hein. J'ai une réussite, après j'ai une hésitation, après je vois silence, c'est-à-dire que ça ne ça, ça, ça descend plus. <rire> après, tu as les tentations qui reviennent. Et après, tu auras envie de passer par le côté médical. Alors, médical, ça peut être des compléments alimentaires, c'est pas forcément quelque chose, tu vois, de, de grave. Euh, mais là, je vois quand même… Je te vois en contact avec quelqu'un qui est loin, une femme qui est loin. Donc en fait le problème c'est pas que tu n'arrives pas à maigrir, c'est qu'à un moment donné ça va stagner et que quand ça stagne, tu perds ta volonté, mais c'est ce qui arrive à tout le monde en fait. Hein. C'est même assez fréquent. Quand ça va stagner, tu vas perdre ta, ta, ta volonté, tu vas recommencer à tenter, donc tu vas vouloir passer par des choses plus faciles parce que tu en auras un peu marre de, de ramer. Mais à la base, tu y arrives très bien, et c'est normal que ça stagne. Et quand ça stagne, il faut accepter ces moments. C'est pour le corps s'adapte en fait. Tu peux pas maigrir comme ça. Il faut un temps d'adaptation au corps comme il faut un temps d'adaptation à l'esprit, comme il faut un temps d'adaptation à tout. Comme à nous, là, en ce moment, tu vois, on s'adapte à être en prison. C'est désolé, ça me sort de ton ventre. Non, mais c'est vrai, il faut vraiment... Et ça, il fait attention. Alors, le moment où ça stagne, il faut essayer de faire en sorte que, voilà, tu ne lâches pas tout. Mais je te souhaite une excellente journée. Et la première chose de dois te rappeler, c'est que oui, tu réussis à m'écrire en premier lieu. Après, c'est pas simple. C'est normal, c'est sur du long terme. D'où les régimes ne marchent pas à long terme et qu'il faut faire quelque chose qui va avec toi. C'est pour ça que c'est très important. Attends, j'essaye de suivre. Nancy, bonjour. Nancy me demande si quoi si Alain va revenir. Allez, est-ce que Nancy et Alain Nancy Alain. Est-ce que Nancy et Alain vont se remettre dans sa manière sentimentale de Nancy et Alain de Nancy et Alain. Alain, je vois des messages. Il tourne le dos après euh, la difficulté de son côté. Est-ce que Nancy et Alain vont se remettre ensemble D'accord, donc d'abord communication et après les tourne de dos, monsieur. Alors, difficulté et se remet en question. Moi, j'ai bien une remise en question ensemble. Je sais que vous allez vous remettre ensemble. Par contre, est-ce que c'est en 2021, -ce que en 2021 Mais je pense que oui. Je vois chercher une stabilité au niveau familial, Alain. Je vois chercher des solutions à mon nez pour couper. Après, je vois revenir, réussir. Il est épuisant. Tu sais quoi Il est épuisant, Nancy. Parce que je dois revenir, après tourner le dos, après revenir, après vouloir stabiliser en famille, après couper, après... Donc à un moment donné, en fait, Alain, il est en train de se chercher. Mais oui, d'abord, oui, il revient. Et puis après, il va falloir travailler parce que... Pff, il y a du boulot avec Alain. <rire> je te souhaite une excellente journée, Nancy. Alors... Caris, je sais que tu es parti de son domicile, j'ai bien compris, il fait la tête, et puis à mon avis, il veut être tranquille pour demain, et toi, tu vas être tranquille dans ta famille. Donc la vérité, bon après, les chiants, ça c'est le propre de l'homme, il hein. faut faire avec, ou alors euh, chacun chez soi, il n'y a pas mieux des fois. Hein. <rire> la vraie question, c'est pourquoi on a besoin d'un homme <rire> Vu comme ils sont lourds à vivre. Alors désolé, il y a des hommes, j'en ai pas vu beaucoup. Si j'ai vu Stéphane, je suis désolé Stéphane si tu me regardes, je, je, je, je, je, dé, je déconne. <rire> Alors, euh, Brigitte, je t'ai répondu. Marie-Louise, alors je regarde, est, ça fait plus d'une demi-heure, donc je vais, je vais essayer de faire une ou deux questions encore. Waouh, wow. Isabelle, j'ai vu une Isabelle avec une question assez importante qui s'était mince. Eh ben je t'ai perdue. Ah oui, non, j'ai vu Laure qui me demande si Isabelle, sa maman, va retrouver son frère. Waouh, ça veut dire quoi ça Alors attends, c'est Isabelle et Adrien Tu sais quoi C'est une très bonne question. Adrien je vais enchanté Laure. Je vais vérifier si Isabelle va trouver, va retrouver son fils, Adrien. Euh, Est-ce qu'Isabelle... Ça veut dire quoi, retrouver Attends, je vais vérifier. relationnelle d'Isabelle et Adrien. Eh bien, Adrien, il se remet en question. Il pense à une femme de la famille qui n'est pas Isabelle. Il pense à sa mère, si. Il va être pas bien du tout. Il va vouloir... Euh, il est un peu énervé, d'ailleurs. Il tourne le dos. Il tourne le dos, mais il se sent très, très seul. Et il ment parce qu'en fait, il ne va pas très bien. Est-ce qu'Isabelle Adrien mais bien sûr qu'Adrien, va le retrouver. Bien sûr qu'il va retrouver Adrien. Que moi, je vois que ça met un peu de temps parce que pour l'instant, il fait la tête. Je vois partir, tourner la page, laisser tomber, réussir de son côté avec une femme, apparemment. Mais pour moi, il va réussir il va, il va, il va revenir. Enfin, elle va retrouver son fils. Ça mettra du temps. Il faut lui laisser passer sa crise à Adrien. Donc, je suis désolée, il y a une demi-heure qui est passée. Bah, je vous souhaite une excellente journée. Euh, je, je, je, je, suis de vous, je, je suis obligée de vous quitter parce que j'ai des rendez-vous derrière. Mais Je vous souhaite une excellente journée. Oh, Cécile, comment ça va Alors là, je suis désolée, je suis obligée de partir. Mais bon, Cécile, je sais que tu vas changer de boulot et que toute manière, tu vas trouver ce que tu veux. Je ne m'inquiète pas du tout, 2021, ça va le faire. Bien au contraire. Parce que je t'ai vu commencer, je te, vois, je te vois commencer quelque chose de nouveau d'ailleurs. Allez, je fais la dernière à Cécile. Je vois un message, je vois un briefing, je te vois réussir une fois que tu as eu ta formation et commencer quelque chose de nouveau. Ok, moi la et je vois ça entre février et avril, donc tu as, dans, dans, dans deux, trois mois, tu vas trouver un autre, tu, même deux mois. Dans deux mois, tu commences un nouveau travail, tu le trouves. J'ai un briefing, j'ai tout ce qui va avec. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne fête. Je vous répète, donc ceux qui s'intéressent, euh, il y a la chaîne Sarah El et le monde de l'invisible, où vous pouvez vous inscrire, vous abonner, me dire ce que vous en pensez, me enfin, parler du sujet que vous voulez, me, me dire de quel sujet vous voulez que je parle. Enfin, vraiment, vous pouvez vous lâcher, il n'y a pas de souci, exprimez-vous. Euh, Sarah elle est le monde de la visible et vous aurez euh, des, des, des conseils pour, euh, pour améliorer pour évoluer au niveau spirituel et pour évoluer dans votre vie quotidienne en fait parce que l'évoluer au niveau spirituel c'est aussi améliorer votre vie quotidienne ça va ensemble et ça permet de transcender la vie quotidienne qui en ce moment euh, il y a toute une tout qui met en œuvre pour justement descendre cette vie quotidienne et ben le but c'est de la transcender et d'augmenter votre état vibratoire pour c'est vraiment une guerre vibratoire là ah, j'aime pas ce mot non c'est vraiment comme un, un... Vous devez augmenter votre état vibratoire pour augmenter votre système immunitaire et pour justement être loin de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Comme si vous survoliez tout ce problème-là. C'est magique. Donc allez-y, regardez les vidéos, ça peut vraiment vraiment apporter quelque chose de chouette. Euh, J'en mettrai encore d'autres. Et donc si vous voulez, donner les sujets qui vous intéressent avec plaisir. Pour ceux qui veulent me joindre au niveau de, en privé, mon numéro c'est le 01 75 75 40 42. Donc je répète 01 75 75 40 42. Je vous souhaite de passer des très très bonnes fêtes et je vous embrasse très fort et je vous remercie encore beaucoup beaucoup du fond du cœur d'avoir été là. À très bientôt